Je suis chaos Technique Et il fait trop chaud Vraiment, vraiment très chaud aujourd'hui euh, On se retrouve dès que je sors du bus On va faire les courses Pour préparer des petits gâteaux Pour la fête de la ride enfin, Je viens de me décider hein, parce que j'avais prévu de ne rien faire Puisque j'ai déjà fait euh, durant le week-end euh, des marmoules. Euh, mais, euh, mais je me suis dit non maman il faut que je fasse quand même quelques petits gâteaux donc euh, c'est parti on va faire les conférences coucou voilà on est à l'extérieur comme je vous disais il fait extrêmement chaud aujourd'hui je sais pas combien de degrés hier il a fait aussi super chaud euh, j'espère que vous allez bien je vous avais dit que ça allait être le dernier vlog euh, je vous ai posté le dernier vlog ramadan mais finalement on, encore un dernier vlog <rire> donc euh, comme je vous disais euh, je me disais, euh, est-ce que, est que je fais des gâteaux pour la fête de la ride ou pas En sachant qu'on va passer la fête de la ride avec un groupe de personnes, euh, un genre de pique-nique à l'extérieur. Et du coup... Euh... Je me suis dit, oh, non, ça sert à rien cette année, étant donné que je n'habite pas à la maison et tout. Et finalement, je me dis, non, non, non, il faut que je fasse mes petits gâteaux de la l'Aïd, même si j'ai déjà fait quelques marmoules le week-end. Euh, je, je me suis dit, non, allez, je vais quand même les faire. J'ai trop envie de boules à la noix de coco. Euh, je vais faire un tour chez Uniqlo rapidement et ensuite, on va faire les courses. Ça aussi, c'était pas prévu. Bon, c'est parti. Le premier endroit où on va aller, c'est Redman by Foon Il euh, y a tout ce qu'il faut pour faire des gâteaux. Il y a vraiment tout, tout, tout, tout. Attendez, je vous montre la, la chambre froide. Oui, parce qu'il fait tellement chaud ici qu'ils sont obligés de mettre ça dans un espace froid. Ah, ça fait trop du vieil, Il fait frais ici. Vous avez tous les, <rire> les chocolats ici. Euh, bien au frais. Ah, oh, il savait que Attendez, je reste un peu ici, histoire de me refroidir parce que vraiment, j'ai trop, trop chaud. Moi, je vais profiter pour regarder, mais ça, j'ai pas besoin puisque j'ai déjà euh, des pépites de chocolat à la maison. Euh, J'en prends, non, je pense que j'ai ce qu'il faut donc c'est pas la peine. Allez, on y va, on y va. Allez, <rire> voilà. Vous avez vraiment des moules, euh, euh, des plats, euh, toutes sortes de farine et d'ingrédients. Euh. Alors, moi j'ai acheté ça récemment. Est-ce que c'est ici que j'ai acheté ça pour faire Je vous montrerai tout à l'heure à la maison. Euh, non, c'est pas ici que j'ai acheté ça. J'ai acheté un moule euh, ici à Singapour, ils font des moon mooncakes. Euh, il faut des mooncakes. Et donc j'utilise ça pour faire mes marmoules. pas trop ça. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire de jolis gâteaux. Allez, on va, ne on va pas perdre de, de temps. Ils ont récemment... Euh, ils proposent des ateliers cuisine maintenant ici. Alors, il me faut de la noix de coco. Où est-ce que je vais trouver de la noix de coco Il me faut un chariot d'abord. d'abord prendre un panier... Et ensuite, on va faire les courses. Parce que je ne compte pas faire beaucoup de gâteaux. Je vais prendre un petit paquet comme ça. Coconut. Il nous faut des, des amandes. de La poudre d'amandes, pareil, je vais en prendre un tout petit paquet. Combien ça coûte euh, 250 grammes. 5, 10. Oh, C'est mieux comme ça. Bon, il y a plein de farine. tu partir, je vais partir avec. Oh là, là c'est lourd! Oh là là. Une bonne chose de faite! On va aller à Fair Price, c'est supermarché. <rire> euh, il me manque. Qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque. manque euh, C'était longtemps que je suis pas allée là. Très longtemps! C'est un restaurant euh, thaïlandais halal, est super bon. Euh, donc je vous disais, euh, on, il me manque du beurre, de la confiture d'abricot, ça c'est le problème! Toujours du mal à trouver de la confiture d'abricot, donc il me faut du beurre et de la confiture d'abricot. Et je vais acheter du poulet. J'ai envie de faire un poulet ce soir pour le veto. Allez, let's go! Voilà, welcome to Fair Price. Fair Price, c'est parti. On va prendre un panier, un verre cette fois-ci. Hum. Euh, et euh, de toute façon, je vais pas prendre grand chose parce que c'est déjà lourd ce que je porte. J'ai mon sac qui est plein donc du coup euh, on va directement aller au, à la confiture alors ah oui j'hésite, est-ce que je fais un poulet ou est-ce que j'achète un poulet déjà tout prêt je crois que je vais prendre un poulet euh, je crois que je vais prendre un poulet vous voyez ici vous avez poulet. Et euh, je crois que je vais prendre un poulet bon oh, ouais je vais prendre un poulet est-ce qu'on va trouver de la confiture la confiture d'abricot oh yes Oh non, c'est la confiture d'orange, non. Non. Pêche. Apricot, super mois de ramadan, ils remettent à chaque fois le... ça s'appelle ça du kurma. En fait, c'est du lait, du lait des dates mélangées. C'est super bon, franchement. Bon, tout compte fait, je vais changer d'avis. Euh, je vais prendre euh, du poulet déjà découpé. Et euh, je vais faire mon poulet aux olives. J'ai trop envie de mon poulet aux olives. Alors, euh, de l'ail, il hein. me faut de l'ail ici, j'achète de l'ail déjà découpé, euh, préparé. Je suis bien rentrée. La machine elle est déjà en train de tourner. Euh, J'ai mis le poulet à mariner. J'ai mis les épices de l'ail, de la coriandre, du gingembre, curcuma, du sel, du poivre.. Et quoi d'autre? Curcuma, gingembre, poivre. Euh, C'est tout. Oui, je pense qu'il y a avec ça. Et euh, j'ai mis, euh, mis à mariner, je vais laisser une petite heure dans le frigo. Et en attendant, je vais donc faire mes doigts du matin et du soir. Donc celle du soir, puisque j'ai je... Je pris la rassalle, là. Il là. Euh... Voilà, ensuite on va attaquer les devoirs. Je vais en profiter pour euh, faire cuire le poulet en même temps. Et je ne vais pas faire les gâteaux aujourd'hui. On les fera, euh... ah, les filles, on fera les gâteaux euh, jeudi Jeudi elles finissent plus tôt. Jeudi elles finissent plus tôt. Jeudi euh, en gros euh, ils vont célébrer la fête de la à l'école. Donc euh, euh, ils vont finir beaucoup plus tôt. On... Et, et je ne compte pas faire beaucoup. Je vais vraiment faire euh, un... vraiment faire un petit peu au cas où on reçoit de la visite à la maison et pour envoyer ici aux voisins. Euh, mais euh, je ne je vais, vais vraiment pas faire grand chose. Parmi euh... les, les invocations que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup celle-ci. O le vivant, celui qui veille éternellement à la bonne marche de toutes choses, j'implore secours auprès de ta miséricorde, améliore ma situation et ne me laisse pas à mon propre sort, ne serait-ce le temps d'un clin d'œil. J'aime beaucoup cette cette invocation. Et alors il y en a une autre. Alors c'est sallallahu man yassalouk al-afwa wa la-afiyah fi d'uni wa l'akhirah. Allallahu man yassalouk al-afwa wa la fi fi d'ini. Alors c'est au oh Seigneur je te demande le pardon et la santé dans cette vie et dans l'au-delà. Au oh Seigneur je te demande le pardon et la paix dans ma religion, ma vie, ma famille et mes biens. Au oh Seigneur cache mes défauts et mets-moi à l'abri de tous mes effroits. Ô oh Seigneur, protège-moi de, de, de, protège, protège devant moi, derrière moi, sur ma droite, sur ma gauche et au-dessus de moi. Et je me mets sous la protection de ta grandeur pour que je ne sois pas assassinée par en dessous de moi. C'est une là que j'aime aussi beaucoup. Voilà. Rania, qu'est-ce que tu nous as fait euh, euh, Rania, elle a terminé en... elle devait terminer son... L'arbre qu'elle a commencé en classe... Tu peux. Tu, tu mets ça. Le mieux, c'est que tu le mettes à l'extérieur, dans le balcon. D'accord Et tu peux ranger les pinceaux et tout le reste. Et Mariam, elle est en train de recopier euh, sa dictée. Alors en fait, ici, quand euh, ils ont faux, il faut recopier cinq fois. Sauf que c'est des pavés, des textes. Euh, bah, c'est quand même des, des, des textes assez longs. Non, tu le laisses sur ça. Laisse sur ça. C'est mieux. Attention, enlève l'eau. Voilà. Et euh, les filles, vous me ramassez vos livres Direction la cuisine. Oh, je... Voilà, je vous montre, hein. c'est le boxon oh, Il faut que je range tout ça <rire> Il y a 30 000 messages J'ai reçu les photos d'un photoshoot Qu'on a fait, les filles, a... j'ai reçu les photos tout à l'heure On les regardera, on a fait un photoshoot Je vous montrerai sur Instagram, il faut absolument Que vous me suivez sur Instagram si ce n'est pas encore fait On a fait un photoshoot spécialement pour la fête de l'Aïd Alors ici à Singapour euh, En Malaisie, en Indonésie C'est très courant euh, Les familles euh, s'habillent tous de la même couleur Chaque année ils ont une couleur Et euh, et, euh, et très souvent, ils vont faire euh, des, des photos de famille, voilà, ce jour-là. Et donc, nous, on a fait ça avec un studio. Et euh, les photos, elles sont magnifiques. Alors, qu'est-ce que j'allais dire Oui, la machine, hein, vraiment, je vous dis, le, le vlog, il n'y a, a pas de qualité. C'est du vrac comme ça. C'est du naturel. Alors, je vais rechercher ici. Euh, euh, voilà. Alors, comme je vous disais, je regarde une série qui s'appelle Jenna, Home at least. Et donc, là, je suis à l'épisode... Euh, oui, c'est l'épisode 26. Voilà, donc je vais lancer ça ici. Ah, oh, j'ai pas internet. Pourquoi j'ai pas internet Qu'est-ce qui se passe oh, Je suis connecté sur le, le mauvais réseau. Voilà, là, ça va être bon. Donc on va faire ça et... Et je vais en profiter pour couper mes oignons. J'ai retiré mon poulet et j'ai rajouté les olives, je vais laisser la sauce réduire. On a, on a deux bras ici, on a deux os ici, on a le l'humérus, le, le radius et puis... Oui. Et oui, d'ici. Vous avez ah le hip, le hip le le c'est les... C'est ce qu'on appelle le hip la, en français. Les la hanche. La hanche, ouais. hanche, Je m'occupe pas des révisions, demain ils ont un, un examen de science. Ah, on va aller chercher le linge, Elles vont faire les elles vont réviser vite fait. En fait, ils font des. Oups! Ce qu'ils appellent des mock. Euh, c'est des faux tests avant les vrais tests. Euh, sauf qu'il y a cinq chapitres. Franchement, c'est. C'est lourd. Attends, j'ai un cadeau. J'ai un cadeau pour elles. <rire> pour les aider dans leur révision. Il y a Monsieur Squelette. Voilà. Comme ça, vous pouvez vraiment voir les os. Allez. Mariam, c'est quoi ça? Et voilà. Une bonne chose de faite. J'ai une, j'ai 20 minutes pour lire tranquillement mon Coran euh, avant que les enfants rentrent tous. Ils sont partis chercher Haroun à faire un tour à vélo. Euh, ouais, je vous disais franchement, regardez-moi ça, euh, ce qu'elles doivent réviser là. Alors, il y a donc cinq chapitres. Euh, Venez muscler les os. Donc tout ça c'est un chapitre. Oh, voilà. tout oui, on est encore dans le même dans le premier chapitre. Après, ils ont étudié les maladies. Avec les vaccins, etc. Euh, Energy from food. Ok, 5 cinq... Ça va on est encore une semaine. C'est dans une semaine euh, différents, ça ici, différents habitats, les, les habitats. Ils ont fait les habitats. Et euh, le dernier chapitre, c'est matériel, les matériaux, les particules. En sachant que ça, c'est que la science. Après, ils ont aussi euh, computing, histoire, géographie. Euh, voilà. Le meilleur moment de la journée. Oui, le café. Oui, on prend un café à 7 heures. On prend un café à 7 heures. Euh, je crois que je vais aller à la mosquée juste avec les enfants, avec les filles. Ahmed va nous rejoindre plus tard. Et euh. Voilà. Une direction la mosquée, il est 20h. Rania, tu te mets sur le côté s'il te plaît, il y a une voiture derrière. Et euh, On va récupérer les vélos dans le parking. Et euh, On se rend à la mosquée qui est pas loin. Je pense que vous la connaissez maintenant si vous me suivez sur Instagram et je vous l'ai partagé dans plusieurs réels. C'est là. La... Oui, euh, Al-Isirfar. Une jolie mosquée bleue. Pas loin d'ici. Euh, donc on va y aller. Et Ahmed il va nous rejoindre peut-être après. Il est en col. Donc Haroun il est resté avec. Haroun il voulait pas venir avec moi. Il m'a dit Maman, moi je veux pas aller chez les femmes. J'ai dit Mais il y a des enfants, il y a des petits garçons. Et euh, il m'a dit Non, je veux pas y aller. J'ai dit Ok, comme tu veux. Vous êtes contente T'aimes bien partir à la mosquée Il y a tes copines aussi là-bas, c'est pour ça, oui. Hmm C'est parti On y est Je ne sais pas si vous voyez des éclairs Il a fait extrêmement chaud Il risque de pleuvoir hein. Oui des éclairs ben, Parce qu'il a fait chaud Allez On okay. Voilà, on va rentrer. En général, euh, en prit à euh, je rentre euh, la plupart du temps où on ne fait pas chez lui. Je préfère faire à la maison. Je sais pas si vous voyez, il y a des éclairs depuis tout à l'heure. Et moi, les orages ici me font flipper. Franchement, c'est impressionnant quand il y a, des, il y a de l'orage. Il y a Haroun qui est là. Haroun, il a ramené sa trottinette. Alors. Aya Ouais, ça va, mon cœur C'est qui qui t'a donné ça hein C'est qui qui t'a donné ça Il est où, le monsieur Tu as dit merci Oh, tu lui as fait un câlin, c'est gentil. En fait, euh, euh, Ahmed il prend euh, Haroun avec et moi je prends les filles. Et, euh, y a, et en, en général, Haroun ah, prend euh, ses petites voitures Hot avec lui. Et il euh, y a un monsieur qui est venu le voir il y a quelques jours et il lui a dit euh, Je t'observe, tu ramènes toujours des petites voitures et comme tu es gentil et que tu viens avec ton papa à la mosquée... Alors c'est un collectionneur de voitures Hot Wheels Alors je vais te ramener Haroun tu vas me faire tomber Ah mon pied mon pied mon pied, mon pied. Ouh, oui, oui mon bobo Oui je me suis fait mal j'ai un gros bobo oui. mmh. et Un euh, gros bobo Et Grand donc du gros coup, gros coup il, lui a, il lui a ramené des Hot Wheels Et là il, a, il lui a ramené Mario Bros Mais Haroun Donc il lui, a ramené, euh, des, euh, il lui a ramené des voitures Tous les jours. Il a, maman il a collectionné tous les Hot Wheels euh, de Mario c'est chaud ouais. on y va oui. Allez alors Raniel m'a dit maman je pense que c'est la nuit du destin je lui dis pourquoi elle me dit parce que depuis tout à l'heure il y a plein d'éclairs il y a des lumières mais il n'y a pas de bruit c'est peut-être les anges qui descendent quand je vous disais qu'il fait euh, extrêmement chaud il fait 34 degrés ouais, euh, et, euh, et non, normalement il, ça, il va pleuvoir chaud. il fait trop chaud mon chéri oui je sais on va prendre la douche ok ma. Oui. Ma, ma, ma. oui et maman on va faire une histoire oui, et ensuite voilà. qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire Gros câlin Hein, hein Sourate oui. oui Quelle sourate tu veux une histoire. Oui madame, ouais, c'est. D'abord vous... oui. on va faire un petit QCM pour voir si vous avez lu euh, votre cours de science. D'accord Et ensuite, oui, je peux vous faire une histoire. On est en train de faire les histoires. On fait quoi comme livre On est en train de faire quoi comme livre On a bientôt terminé. Les ah histoires des quoi Des animaux. De, ouais, mais des animaux dans quoi Ah Ouais, c'est les animaux dans, dans le courant. courant. Dans, les animaux dans le courant. On a fait quoi comme animal Tu te souviens, on a fait... Oui. Euh, comment ça s'appelle ça La fourmi. L éléphant. L éléphant. Ouais, on a fait l'éléphant. On a fait... On a fait euh, le corbeau. Le corbeau, corbeau. oui. L'éléphant. L'éléphant. On a fait la oui. vache. Euh, voilà. Est-ce qu'on a fait le loup on on fait Ah si, on a fait euh, le loup. loup. On l'a fait ou pas oui, l'histoire du loup, Lania Oui, si, madame, on fait. Ah si si on l'a fait, on l'a fait Mariam, on l'a fait ah, ouais. euh, Et Mais après quoi d'autre Du chien, les gens de la de caverne, caverne. J'ai du mal je dis caserne, oh, je <rire> dis caserne. <rire> Et il euh, y en a un encore, le dernier Rania, c'est quoi la dernière histoire Non c'est pas, pas celle d'hier, c'est la première pêche. Pêche. On l'a faite la vache, oui On l'a déjà oh, dit le, um, um, le chien Le chien on l'a dit Les on l'a le loup. le loup, on l'a fait. Oh, la baleine. Ouais, la ouais. baleine avec le prophète. C'est... est. Ce yeah. oh. no, um, ça ça uh. um. Non. C'est... C'est... C'est... C'est... C'est... Non. C'est... C'est... C'est... ça y est. Yunus. Yunus, oui, Yunus. Et après, le dernier, ce qu'on a fait, c'est le prophète Salomon. Ah, c'est papa qui te l'a dit. Ok, voilà. Bon, on est arrivé. Allez, on se retrouve. Tadou. Happy, happy. Allez okay. Sami apprend à dire Ok. Insha Abodo. Il à dire Il voilà, good night Bonne nuit Good night Mr Haroun hey, hey. La conclusion de ce vlog dans la cuisine j'ai fait des gâteaux ici à l'amande j'ai fait des gâteaux, là je suis en train de chauffer le, la confiture avec euh, un peu d'eau de d'oranger ça on va le prendre, je viens de faire le grand ménage j'ai tout lavé tout lavé, tout lavé, ça faisait un moment j'ai tout retiré les tapis qui sont dans le balcon et euh on va se quitter comme ça. Je vous souhaite d'avance une bonne fête de l'Aïd. Aïd Mubarak C'est officiel, c'est le dernier vlog du mois de Ramadan 2023. Salam alaikum